Roglic, bienvenue. Bonsoir à toi. Content de te savoir encore là ce soir, Roglic. Bonsoir. Roglic, tu nous écris depuis quelle ville tu es, tu es connecté depuis quelle ville Joël, tu es connecté depuis quelle ville et quel pays Ok, Roglic, depuis Limbe. Fantastique. <rire> Comment ça se passe là-bas C'est beaucoup plus calme actuellement. C'est beaucoup plus calme, le, le climat est beaucoup plus calme là actuellement, avec toutes les tensions. Ah voilà, Joël. Joël est déjà, euh, Joël c'est depuis Abidjan. Ok super. Joël, est-ce que tu es déjà membre du projet Tu es déjà membre du projet, Joël Rodrigue, est-ce que tu es déjà toi aussi membre du projet Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà membre Ah, ok, d'accord, je vais tu es membre depuis le début. Ok, super, super. Fantastique. Fantastique. <rire> ok, ouais, depuis Holo, super, Rodrigue. Écoutez, on a eu, euh, on a eu tout à l'heure un hein, formidable moment d'échange avec. Euh, Ivan Saltanov, notre fondateur. Nous avons passé près de, passé près d'une heure et demie d'échange sur les perspectives, l'avenir, de ce projet. C'était vraiment, vraiment, euh, vraiment, un échange riche. C'est un échange très enrichissant qu'on a eu avec, avec lui. C'est un monsieur qui est déterminé, c'est un monsieur qui est euh, euh, euh, très motivé, c'est un monsieur qui ne, laisse, qui ne veut rien laisser le fragiliser, le ralentir, l'empêcher d'arriver à ses fins. Et ce soir encore, cet après-midi, je voulais dire oui, ce soir, puisque on a commencé à 18h pour terminer vers 19h30, il nous a, une fois de plus, rassurés, convaincus. Et <rire> c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je peux vous dire « Tenez bon, tenez bon ». Vous savez, j'aime toujours à le répéter, à leur dire euh, « La réussite n'est pas facile ». Voilà, la réussite n'est pas facile. Bonsoir, Laura. La réussite n'est pas facile. Lorsque vous voyez une grande entreprise qui se met en place vous ne pouvez pas imaginer par tous les déboires, n'est-ce pas, que cette entreprise est passée, tout ce qu'elle a vécu. Et voilà, pour moi, je crois énormément en ce projet parce que euh, je connais la personne qui est derrière. C'est quelqu'un de très déterminé. Bonsoir, Sangli, bienvenue. Euh, Sylvia, bonsoir, merci d'être là. Donc, euh, donc, euh, on, a passé, on, on, on a vraiment passé de très fructueux moments d'échange avec lui. Euh, il nous a... On a discuté de, du développement euh, de, ce, de, de ce projet euh, en Russie, du développement dans nos différents pays, en Afrique, du développement en Europe, etc. C'était très riche, c'était très enrichissant. Et... Je suis, convaincu que, je suis convaincu que, petit à petit, on va réussir à, à construire quelque chose de grand, quelque chose de fort. Et c'est maintenant qu'il faut se positionner sur le projet. C'est maintenant parce que, qu'à cette étape du projet, c'est euh, vrai, le risque est grand, mais en contrepartie, la récompense est aussi grande. Les parts sont très, très, très, très moins chères. Vous avez de très grosses quantités de parts pour, euh, pour un vil prix. Je pense que c'est le meilleur moment. Et vous, ça vous donne la possibilité de découvrir le début du projet, d'être là aux premières heures. Et je pense que ce sera quelque chose de, quelque chose de fantastique. Donc, euh, vraiment, beaucoup de courage à nous, beaucoup de motivation à nous parce que, après encore cet entretien de cet après-midi, de ce soir avec Yvan, je suis doublement motivé, euh, doublement encouragé à continuer à travailler, à ne pas baisser les bras, à continuer à travailler, à ne pas baisser les bras parce que voilà, euh, on ne construit pas un projet facilement, on ne construit pas un projet euh, sans des difficultés. Il faut la foi, il faut beaucoup de travail c'est tout ça mis ensemble qui permet de réaliser l'exploit. Et je veux être de ceux qui, euh, d'ici quelques années, d'ici deux ans, vous savez, je vous promets, euh, euh, Joël, euh, je vous promets, euh, dit on est là, on est au début de l'année 2023. Ce soir, je suis sûr, on sera à peine peut-être 10, 10 participants ou 15 participants. Mais je vous promets que d'ici la fin de cette année 2023, dans ce même col, on, on aura 50, on aura 60, 70, 80, 100 participants. Et vous allez voir comment euh, plus euh, euh, le temps va passer, plus le nombre de participants va augmenter, plus le, le, le projet sera de plus en plus concret plus les gens vont faire confiance, plus le projet va aller de plus en plus rapidement. Bref, vous verrez les choses grandir sous vos yeux. Donc, euh, voilà, je suis, euh, <rire> je suis un peu sonné. Ma journée a été euh, chargée. Mes nuits ne sont pas très... Euh, voilà, très, très, très longues. <rire> Mais bon, donc voilà. Euh, euh, euh, C'est important, Joël. Euh, alors là, on, je, je pense qu'on va commencer. On va commencer notre présentation. Hein. Je vais l'enregistrer dans le cloud pour qu'il soit disponible dans la chaîne. Voilà, je vous redis une fois de plus. Bonsoir, hein. bonsoir, euh, bonsoir, Joël. Ah, voilà. Euh, mon ami Gédéon, depuis la Norvège, euh, s'est connecté, mais là, il pense qu'il a eu un petit souci, s'est déconnecté. Donc, je vous redis une fois de plus à vous tous, bonsoir, qui êtes là, qui avez pris le petit temps qu'il faut. Euh, vous, vous êtes déjà membre du projet, donc autant mieux, autant mieux parler de, de, de, de ce qui peut sembler être nouveau. C'est juste que, voilà, vous avez euh, la possibilité hein, d'augmenter de, de, de, vos parts. Il y a des petites stratégies que vous pouvez utiliser pour pouvoir profiter, augmenter euh, vos parts d'investissement. Tenez, par exemple, l'une des, des possibilités, c'est, par exemple, les doubles paiements. Moi, par exemple, j'ai une mensualité, mais qu'est-ce que je fais? C'est que, par mois, je fais des doubles paiements. Des fois, même au courant d'un seul mois, je fais deux doubles paiements. Et ces doubles paiements que je fais me permettent à chaque fois d'avoir des parts bonus. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande autant que vos moyens, vos, vos moyens euh, vous le permettent. Chaque fois que vous faites des doubles paiements, ça vous permet d'obtenir des parts de projet en plus. Et je dis, c'est maintenant qu'il faut maximiser les parts parce que autant, de la même manière qu'aujourd'hui, les parts sont encore moins coûteuses, c'est de la même manière que, les bonus de parts qui nous sont donnés, lorsqu'on fait par exemple des doubles paiements, ça, lorsque les moyens le permettent et qu'on arrive à faire les doubles paiements, les bonus de parts qui nous sont donnés, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, ces bonus de parts vont diminuer, vont drastiquement diminuer et à un moment donné même, pourraient s'arrêter. Donc, c'est maintenant que vous devez engranger, maximiser le nombre de parts afin que voilà, lorsque ça va diminuer beaucoup plus tard, vous vous aurez déjà fait la cagnotte. Moi, j'ai envie de vous poser la question, euh, euh, Joël. Quel est l'objectif de part que tu t'es fixé dans ce projet? Euh, je, euh, Joël, quel est l'objectif de part que tu t'es fixé dans ce projet? Rodrigue, quel est l'objectif de part? Il y a 10 milliards de parts qui vont être euh, mises en vente. Durant tous les 17 étapes, durant tous les trois stades et les 17 étapes, il y a 10 milliards de parts qui vont être mises en vente. J'ai envie de te poser la question, toi qui es là ce soir, quelle est la quantité de parts que tu t'es fixé C'est important de te fixer un objectif et surtout, voilà, profitons. On est en début d'année, c'est le moment où les uns et les autres procède au rituel de fixation d'objectifs et tout, et tout, et ceci, et cela. Quel est l'objectif de part que tu t'es fixé pour ce projet cette année? Et je, je m'exprime ainsi parce que vous, tous qui êtes là ce soir, vous êtes des habitués du projet, vous êtes des membres du projet, c'est important parce que c'est en fait cet objectif de part que vous devez poursuivre. Et je vous donne même un indice. Quand vous allez vous fixer votre objectif de part, essayez d'avoir cet objectif de part en termes de ratio sur les 10 milliards de parts qui vont être mises en vente. Et vous dites, OK, ça veut dire que sur les 10 milliards de parts, avec mon objectif de 1 million de parts, avec mon objectif de 2 millions de parts, avec mon objectif de 5 millions, de 10 millions de parts, je vais vous présenter... 0,01, je vais représenter 1%, je vais représenter. Ça fait que quoi? Ça fait que vous allez toujours vous dire que lorsqu'il y aura des dividendes, j'aurai 1% de tous les dividendes que la compagnie va générer. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un exercice qui, voilà, il est il est groulé, rigolo, mais voilà, ça vous donnera toujours que lorsque la, la, la compagnie va vous dire, voilà, on, peut, on, on envisage faire... Des, des, des revenus de l'ordre de 1 million, 1 million de dollars, vous vous direz, OK, dans les revenus de 1 million de dollars, l'entreprise va redistribuer 50%, c'est-à-dire 500 000 dollars. Dans les 500 000 dollars, j'aurai environ, ça vous permet d'avoir une idée. C'est vraiment important. Et je dis, le meilleur moment où vous pourrez atteindre vos objectifs de part, c'est maintenant. J'ai ma vie de, de vous dire, ce projet va aller sur sur trois euh, ans. Mais dites-vous une chose, c'est que la première année, cette année 2023, fixez-vous l'objectif d'atteindre vos 5 millions de parts. Parce que c'est maintenant que c'est possible. Pourquoi Parce qu'il y a énormément d'avantages. Voyez-vous, le projet est encore tout jeune. Donc, du coup, la compagnie est consciente qu'elle euh, euh, euh, est à une phase où les gens ne vont pas croire en elle. Les gens ne croient pas beaucoup en elle à ce moment-ci. Les gens sont très peureux, les gens sont méfiants. Les gens se disent, non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Soyez prudents. Oui, la prudence en ce moment, ce n'est pas si mauvais que ça. Mais en même temps, comme disent les grands investisseurs, c'est exactement en ce moment-ci où la prudence ne doit pas consister à ne pas à ne pas être ambitieux sur le projet. La prudence doit consister à analyser les facteurs clés de réussite de ce projet. Quels sont les facteurs clés, quels sont les critères, les éléments objectifs qui me laissent croire que ce projet a de l'avenir, qui me laissent croire que ce projet a des chances de, de réussir. C'est sur l'analyse de ces éléments que vous devez être prudent. Et la prudence aujourd'hui, dans cette analyse de ces éléments, là va consister pour vous à analyser chacun de ces éléments avec profondeur. Quelle est l'équipe-projet Qui est même à la tête de ce projet Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît le métier Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait dans ce genre de projet Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience Est-ce que c'est quelqu'un qui a des, des ressources Est-ce que c'est quelqu'un qui a le carnet d'agresse Est-ce que c'est quelqu'un qui a le mindset qu'il faut Est-ce que c'est quelqu'un qui a... Qui a tout le bagage émotionnel, le bagage mental, le, le, le, le, tout ce qu'il faut pour pouvoir porter ce projet dans toutes ses phases, les moments hauts, les moments bas. Parce qu'il faut le dire, hein, un projet comme celui-ci aura ses moments de gloire, aura aussi certainement, pour X ou Y raisons que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas prévoir, aura peut-être aussi ses moments de difficulté. Il faut être sûr qu'on a à la tête du projet. Quelqu'un qui a le moral, qui a le mindset, qui a l'attitude, qui a le courage, la capacité de pouvoir continuer à porter le projet en ces moments difficiles-là. Et c'est très important, c'est à ce niveau d'analyse que doit porter, que, doit, que vous devez être véritablement prudent en analysant les éléments dans toute leur objectivité. Ne vous laissez pas seulement bluffer par les chiffres, parce que oui, les chiffres sur ce projet sont sont super intéressants, sont super alléchants. Mais je dis toujours, les chiffres ne sont que la conséquence d'un travail. Les chiffres ne sont que la conclusion, la conséquence de tout un ensemble de choses mises en place. Donc, du coup, au lieu de vous focaliser sur les chiffres, en vous disant, ok, si je prends un million de parts, si ça entre en bourse à un dollar, à deux dollars, voilà, j'aurais peut-être Telle quantité d'argent. Non, au lieu de vous focaliser dessus, focalisez-vous plutôt sur qu'est-ce qui va être mis en place. Est-ce que tous les ingrédients pour que ce projet réussisse et dans quelques années, dans 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, lorsqu'il a, il sera. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui va être mis en place? Est-ce que tous les ingrédients sont là pour que ce projet-là arrive à ce niveau et produise ce niveau d'argent? C'est là-bas que doit. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, que vous devez faire montre de prudence, que vous devez faire montre de beaucoup d'objectivité, de beaucoup de profondeur dans l'analyse de ces indicateurs. Et une fois de plus, je vous redonne ces indicateurs, l'équipe projet, vous devez la connaître, vous devez la comprendre. Et vous devez, on a longuement débattu cela de l'équipe projet et son, et son leader et son visionnaire. Le projet en lui-même, la demande du projet et je vais prendre quelques minutes tout à l'heure pour vous parler, pour vous apporter quelques réponses sur ces éléments, pour vous rafraîchir la mémoire sur ces éléments. Donc, tant d'éléments, la, la, la, la technicité, la, la régulation, le contrôle, la supervision, l'esprit, la vision, c'est tous ces éléments-là sur lesquels vous devez réfléchir, vous poser toutes les questions. Et une fois que vous êtes convaincu que ces éléments-là ont comment dirais-je, sont crédibles, sont dignes de foi, sont dignes de prendre le risque, dès cet instant-là, ne, ne faites pas la bêtise que nous faisons très régulièrement dans les investissements, c'est que on se dit non, c'est le début, allons-y doucement, doucement, afin que plus tard, c'est là où on se met à investir. Non, c'est maintenant. Si le projet est bon, selon vous, après l'analyse de ces éléments, et que vous êtes convaincu, c'est maintenant qu'il faut vraiment aller dans le projet. C'est maintenant qu'il faut emmagasiner, à faire vos objectifs de part. Vous savez, moi, je vais vous dire, j'ai l'intention, mon projet à moi, c'est d'avoir au moins 25 millions de parts dans ce projet. 25 millions de parts dans ce projet, c'est mon objectif. Et dans cet objectif-là, il est bon que je réussisse au moins à avoir 20 millions sur cette année-ci. Je me fixe des objectifs. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. Je commence d'abord par me fixer des objectifs. Après, je vais me mettre à bosser je vais me mettre à, à, à exploiter toutes les opportunités. Comme je vous ai expliqué, moi, chaque mois, je fais au moins deux paiements doubles. Deux paiements doubles. Et ces paiements doubles me permettent de, de gagner des bonus supplémentaires. Donc, je profite de toutes ces opportunités-là pour pouvoir grappiller, pour pouvoir collecter. Pour pouvoir amagasiner dès maintenant la, le, maximum, le maximum de, de, de, de pardon. C'est important pour vous donc de vous fixer des objectifs dès maintenant et une fois que vous avez, vous avez fixé vos objectifs, de définir votre stratégie. C'est quoi votre stratégie? Par quel pack est-ce que vous avez commencé aujourd'hui? Quel est le pack que vous êtes en train d'acheter, de payer actuellement? Ce pack à combien? Vous allez le finir quand vous allez le finir comment Quel est le spot dans lequel vous allez euh, passer Moi, je me suis mis une stratégie, je me suis mis une stratégie. C'est ma stratégie à moi, hein, vraiment, ne la suivez pas parce que si vous n'êtes pas convaincu, si vous ne la comprenez pas. Moi, par exemple, je prends un package. Dès que je suis à quatre mois, je prends un autre package que je, je suis et... Je les enchaîne, ça fait que dès qu'un paquet est fini, l'autre est entamé, il va aussi vers la fin et je les enchaîne techniquement. Moi, sachant qu'en même temps derrière, je joue sur mes commissions de partenaires, en tout cas, la plupart de mes packs sont financés par mes commissions de partenaires, je remets ça dedans et je profite pour pouvoir grappiller le maximum de parts. Donc voilà, c'est important. Je lis là, par exemple, Joël, Joël dit que lui, c'est au moins 5 millions de parts. Fantastique, Joël. C'est ça. 5 millions de parts minimum. Joël dit au moins, et c'est la même chose que Roglic dit, que lui, au moins, c'est 5 millions de parts. J'ai envie de te poser la même question, euh, euh, euh, euh, euh, Sylvia. Combien de parts voilà, que tu te mets, Hugues, sur ce projet? Quelle est la quantité de parts que tu te fixes? C'est important de se poser cette question. Voyez-vous, et écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît. Prenez le projet très au sérieux. Et l'un des éléments qui va vous montrer que vous avez pris le projet au sérieux, c'est lorsque vous allez définir votre stratégie. Quelle est votre stratégie d'investissement sur ce projet? C'est quoi votre stratégie? Vous voulez atteindre 5 millions de parts? Super! Comment vous allez les atteindre? Le pack que vous avez maintenant vous donne combien de parts? Comment est-ce que vous pensez jongler les pages, gérer les... Comment, qu'est-ce que vous allez faire D'où vous viendront les ressources Quel est le plan A pour avoir les ressources Le plan B. Donc, c'est important pour vous de définir clairement ces stratégies dès le début d'année comme ça, afin que vous soyez sûr que chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe dans la mise en œuvre de ces stratégies, à la fin du mois, à la fin de l'année, vous allez atteindre vos objectifs. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, de, de, de, de toutes les façons, tous les deux ou trois mois, on en parlera ici sur cette plateforme de où est-ce qu'on en est par rapport à nos objectifs de part. Et je dis, profitez profitez maintenant parce que c'est maintenant que vous devez avoir plus de part dans ce projet. Je, je salue très chaleureusement, chaleureusement mon, mon confrère euh, Lucien qui est là, comme d'habitude, depuis... Euh, depuis, euh, depuis euh, et le Togo. Voilà, il est là comme d'habitude pour partager ces moments d'échange avec nous, pour nous soutenir. Merci beaucoup, euh, très grand leader. On, on, on, a, on, on a passé tout à l'heure un très bon moment d'échange avec, euh, avec notre, notre fondateur, notre, notre visionnaire euh, Ivan Saltanov. Lucien aussi était là. On a échangé sur l'avenir, je le disais encore tout à l'heure à à Rodrigue, et, à Rodrigue et, et Joël, on a échangé sur les perspectives, comment développer le projet, comment faire connaître le projet, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Bref, vous allez vous rendre compte que cette année, ça va être encore plus dynamique, ça va être encore plus, plus, euh, euh, euh, plus, euh, voilà, plus percutant, plus concret. L'idée, c'est de vous amener le maximum de preuves. Et euh, il n'est pas exclu, hein, exclu qu'une rencontre physique soit organisée dans les prochains mois, ou même, si ce n'est peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, avec le fondateur, peut-être à Moscou, peut-être dans une autre ville, de, dans un autre pays du monde, peut-être pas, pas à Dubaï, ou même, why not, peut-être ici en Afrique. Donc, c'est pour vous dire qu'on euh, a, on a évoqué autant de sujets euh, euh, pouvoir rassurer davantage, rassurer davantage les, les investisseurs que vous êtes donc C'est comme pour vous dire que, euh, euh, Roger ne sois pas surpris que je t'approche je et que je te dise d'ici quelques temps que, est-ce que ça t'intéresse que l'on aille à Moscou, que l'on aille à Dubaï, que l'on aille dans tel pays euh, euh, D'Afrique ou du monde pour rencontrer physiquement va Santano et son équipe. Enfin, de discuter de vive voix, je pourrais te faire la même proposition à, à mon, frère, euh, mon frère et ami euh, Gédéon qui est là ce soir, ou même encore à, à Joël, à Konaté qui vient de nous retrouver, à Hugues. Euh, Souvenez-vous, je vous ai dit qu'à nous derniers, nous nous sommes déplacés pour Moscou où on a rencontré et euh, l'un de nos objectifs, l'un de mes objectifs, en tout cas, c'est de réussir toutes les années à créer cette communion physique-là. C'est important parce que ça booste, ça galvanise euh, et, et, et c'est important. C'est important de, et ça va vous permettre de voir de vos propres yeux ce prototype-là, euh, certainement l'évolution de ce prototype de, de, de, de système de surveillance continue de la glycémie. Voyez-vous, je vous parlais tout à l'heure d'un de, des de éléments objectifs. De mon point de vue Konate, euh, de mon point de vue a été, pour investir dans un projet, une chose que je dois, que j'analyse en profondeur, c'est la, la pertinence du projet. Est-ce que le projet sur lequel je me lance, est-ce que c'est un projet qui a une, un véritable marché? Est-ce que ça attaque un problème d'envergure dans, dans le monde? Est-ce que ça apporte une solution dont le monde a besoin? C'est une question, moi, personnellement, que je me pose toujours. Et lorsque je peux vérifier, comme c'est le cas pour ce projet, où tout le monde sait que le diabète est un problème majeur dans le monde, le diabète est un, pro pro pro est un pro problème, euh, euh, euh, est une crise... C'est une crise mondiale où il y a chaque jour, d'ailleurs, vous savez, de nombreux diabétiques, ou même, il est d'ailleurs notoire, il est connu de tous que le diabète ne se soigne pas. Ne se soigne pas. Voilà. Donc, et il est connu de tous que lorsqu'on est diabétique, c'est comme si on est condamné à mourir. Donc, du coup, aujourd'hui, il, il est nécessaire, plus que nécessaire, de trouver des solutions qui vont permettre aux diabétiques et aux non-diabétiques de pouvoir surveiller leur niveau de glycémie. Parce que de cette surveillance, de ce contrôle de ce niveau de glycémie-là, dépend leur survie. Plus ils pourront contrôler leur niveau de glycémie, plus ils se donnent les chances de vivre encore plus longtemps. Edwige, bonsoir. « Bienvenue, merci d'être là encore ce soir pour ce moment d'échange. » Donc, vous comprenez que c'est un besoin qui est réel et c'est un besoin qui est d'actualité. C'est un besoin qui est vieux, mais qui est d'actualité et qui, de mon point de vue, sera encore d'actualité dans 10, 15, 20 ans. Parce que le diabète, ça ne date pas que de cette année, c'est depuis des centaines d'années. Et c'est un problème qui sera encore d'actualité. Pourquoi Parce que le niveau alimentaire se dégrade de plus en plus. On mange trop sucré, on n'a pas une hygiène de vie euh, euh, euh, sereine, rigoureuse. L'environnement qui est de plus en plus euh, délétère. Donc, vous comprenez qu'il y aura de plus en plus de malades diabétiques. Donc, une, une solution d'un capteur qui permettra à, à, à, à ses utilisateurs de surveiller le niveau de glycémie, de mon point de vue, c'est un, un, un problème pertinent. C'est une solution pertinente. En fait, nous, on appelle ça une solution de qualité. Une solution de qualité parce qu'il y a un véritable besoin. Donc, pour moi, lorsque j'ai fait l'analyse objective de la demande, et regardez le marché, c'est 540 millions de malades diabétiques. Et ça, je vous parle de malades. Or, on a un projet, notre produit qui va être fabriqué dans notre centre d'ingénierie. C'est un produit qui n'intéresse pas seulement les diabétiques. Même les non-diabétiques ont besoin de surveiller leur glycémie afin de ne pas basculer dans, dans le monde des diabétiques. Donc, vous comprenez que c'est un problème qui est réel. C'est un besoin qui existe. Il y a un marché. On ne va pas créer le marché. On ne va pas... À, à, à, à aller chercher des gens, aller essayer d'expliquer aux gens que non, le marché est là, les malades, eux, ils veulent ça. Le problème des diabétiques, c'est de surveiller leur glycémie. Si un diabétique pouvait surveiller sa glycémie comme, je ne sais pas, comme il regarde sa mort, vous allez voir, lorsqu'ils vont ils vont ça, chaque cinq minutes, ils vont regarder, ils vont regarder leur smartphone pour regarder, hey, je suis à quel niveau. Et vous allez voir que leur vie sera meilleure. Parce que lorsque il est, il, il est peut-être... Il a cette surveillance. Il peut se permettre de boire, de manger, de vivre à tout moment, parce qu'il sait que pendant qu'il prend son verre, quelques minutes après ou quelques dizaines, quelques une heures après, il est capable de vérifier que, quel est mon niveau de santé, quel est mon niveau de, de, de, de glycémie. Ça fait que si son niveau de glycémie est élevé, si on lui propose par exemple une sortie, il dira non. Ou alors, si son niveau de glycémie est bas, il sera plus à l'aise à faire une sortie. Donc, vous voyez qu'une telle application de suivi continue. Parce que oui, il existe déjà des applications, de, des capteurs de suivi. Mais ces capteurs de suivi sont des capteurs périodiques. Notre capteur est différent parce que ce sera un capteur, euh, euh, euh, euh, un capteur permanent, continu. Donc, vous allez voir des gens qui vont en fait qui vont à la fête, qui vont au bar, qui vont au restaurant et de temps en temps regardent leur téléphone et disent, oh non, c'est bon, c'est bon, je, je peux manger. Allez, servez-moi un bon plat, servez-moi une bonne bière, un bon jus, un bon vin. Je peux me le permettre parce que ma glycémie est basse. Si je prends ce vin, je n'ai pas de problème. Donc, voilà en fait. Le marché, voilà la demande. Ça vous montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un marché de 540 millions de personnes, mais c'est un marché de, de plus d'un milliard, deux milliards, trois milliards. Écoutez, la terre a 7 milliards d'habitants. Prenons même 50% seulement. Ça fait au moins 3 milliards et demi de potentiels acheteurs. OK, diminuons, parce que tous ne peuvent pas forcément écrire de potentiel acheteur. Ça fait peut-être un milliard de potentiel acheteur. OK, 10 millions. Un milliard, c'est beaucoup. Parce que, wow, ça, ça, ça fait peut-être 100 millions de potentiel acheteurs Parce que s'il y a 540 millions, 100 millions, ça fait un cinquième, ça fait seulement 25% ou 20% du, du potentiel. Bon, OK, 100 millions, c'est beaucoup. Prenons même seulement 10 millions. 10 millions de potentiels acheteurs de notre application. Mais je vais vous surprendre, très cher, est-ce que vous connaissez l'objectif de Ivan Saltanov Il ne veut que un, un seul million de membres, un seul million de clients pour le début, un seul. Vous me dites que, mais attends, sur si 530 millions... Un seul million alors que le marché, le marché nous va nous ouvrir la... donc, donc, donc vous comprenez que si les en fait les simulations qu'il a faites sont telles que avec un million seulement de, de clients, un million de clients, on se fera, la, la, la compagnie va atteindre ses objectifs commerciaux, la compagnie va atteindre ses objectifs financiers. Donc lorsque moi, dans mes analyses, je me dis, OK, voici un produit qui touche 530 millions, voire même plus. Quel est l'objectif Avec quel objectif l'entreprise peut atteindre ses objectifs Avec un million seulement. Donc, ça veut dit que, oh, avec 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de clients, l'entreprise va, va juste exploser ses objectifs. Donc, à partir de ce moment, je comprends que je suis dans un projet où il y a une véritable demande, il y a une véritable opportunité. C'est un projet qui soit tel que dès que l'application est disponible dès demain, moi-même ici au Cameroun, euh, euh, certainement toi-même Joël à Abidjan là-bas, euh, euh, euh, euh, euh, Roger, toi-même à Limbe où tu te trouves, ou alors à Norvège où se trouve mon très cher frère euh, euh, Gédéon. Je suis sûr que tu as déjà marché là-bas où tu es capable d'aller rencontrer des pharmacies, des médecins, des, des, des, des, des supermarchés, des associations, des centres de retraite pour leur dire, écoutez, j'ai une application qui vous permet de suivre moins cher, euh, euh, de suivre de manière continue vos glycémies, mais qui coûte moins cher. Et vous vous imaginez, si on peut le faire dans tous les différents pays, je suis convaincu que la première année, qu'est-ce que je dis, même les six premiers mois, on va exploser, on va pulvériser cet objectif d'un million, million de clients. Et du coup, ça me rassure sur ce que je peux prendre le risque. Et je dois donc profiter de cette période actuelle pour pouvoir maximiser les gains. Euh, euh, euh, Edwige, j'étais en train de. Tu nous as trouvé qu'on avait pris le train en marche, mais j'étais en train d'expliquer à, à, à, à Rodrigue. Euh, à Joël et à tous les autres qui sont là ce soir, que nous sommes à une phase où c'est le meilleur moment de se fixer les objectifs d'obtention de parts. Quel est ton objectif de part dans ce projet? Il y aura 10 milliards de parts d'investissement qui seront mis en vente. Quelle est la quantité de parts que tu aimerais avoir, Edwige? C'est important que tu te poses cette question. Ne te dis pas seulement, bon, ok, je vais acheter un pack de 100 dollars, je vais acheter un pack de 200 dollars. Vais... Non, non, ce n'est pas ça. Si vous réfléchissez comme ça, vous n'êtes pas en train de réfléchir stratégique, vous n'êtes pas en train de réfléchir comme des investisseurs. Un investisseur se dit, je... il y a combien de parts? Il y a 10 milliards de parts. Dans les 10 milliards, moi, je veux avoir combien dedans? C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et tu te dis, moi, je veux avoir. 10 millions de parts. Et Rodrigue, par exemple, a dit, lui, va avoir seulement 5 millions au minimum. Non, il a dit 5 millions au minimum. Et moi, de lui dire, 5 millions, c'est très bon comme objectif. Et le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que nous sommes encore à l'étape 3 du projet. Parce que nous sommes encore à l'étape où la compagnie met encore de très grandes quantités de parts à des conditions hyper avantageuses. Et offre davantage de possibilités de profiter, de profiter, euh, euh, euh, de se constituer de, de, encore plus de parts sans forcément dépenser plus d'argent. Et j'expliquais qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous faites des doubles paiements, double paiement, ça vous donne des parts en plus, des parts bonus. Parce que vos doubles paiements, c'est de l'argent que vous apportez doublement à la compagnie. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de payer un mois, d'attendre l'autre mois, vous payez deux mois. C'est-à-dire que vous rassemblez deux mois, vous payez. Ça permet à l'entreprise d'aller vite. Et je veux que vous compreniez notre rôle en tant qu'investisseur. Comprenez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, félicité, Il faut que tu comprennes ce que je vais expliquer. Elie, bonsoir. Merci d'être là. Écoutez très bien ce que je vais expliquer. Notre argent permet à la compagnie de réaliser le projet. Plus vite on va apporter de l'argent à la compagnie, plus vite la compagnie va réaliser le projet, plus vite elle va arriver dans la phase d'exploitation et plus vite nous aussi nous allons commencer à rentrer sur nos investissements. C'est important qu'en tant qu'investisseur on puisse comprendre ça et de manière en sorte que lorsque on a la possibilité de faire un double paiement, qu'on n'hésite pas. Est-ce que tu comprends Edwige Lorsque tu as la possibilité de faire un double paiement, n'hésite pas parce qu'en le faisant, tu es en train d'aider la compagnie à aller un peu plus rapidement. C'est important que tu comprennes ça, félicité. Donc, en prenant ton pack, ne te dis pas, OK, j'ai pris le pack, je vais faire euh, 10 mois, mais si tu peux payer ton pack en 5 mois, tu as aidé la compagnie à avancer. Et en contrepartie, la compagnie va te donner des parts bonus. Et vous allez voir que plus la compagnie va avancer dans la réalisation de son projet, plus la quantité de parts bonus va diminuer, diminuer, diminuer. Et moment donné, même va s'arrêter. Donc, on vous dit, que c'est le meilleur moment maintenant de pouvoir prendre des, des, des, des bons packs, de pouvoir s'organiser, à pouvoir faire des doubles paiements pour aider la compagnie d'une part, mais avancer rapidement dans le paiement de ses de, de, de parts, parts et à d'autre part et à bénéficier, à grappiller, à profiter de ces promotions, de ces opportunités-là. Donc, c'est quelque chose de très important. De, de comprendre en ce moment. Donc, vous comprenez que, regardez, même sur ce marché, il y a très peu de concurrents. Parce qu'un autre élément que vous devez analyser dans un projet comme celui-ci avant d'investir, c'est de vous demander, OK, il y a un marché, c'est bien, bien, mais est-ce qu'il y a des concurrents? Quelle est la puissance des concurrents? Quelle est la situation des concurrents? Et on est dans un domaine où il y a quelques concurrents sur le marché. Et rendez-vous compte que ces quelques concurrents n'arrivent même pas à satisfaire 10% de la demande du marché. Ils n'arrivent même pas et le marché grandit de 30% chaque année. Chaque année, le marché grandit, mais chaque année, les concurrents ne parviennent même pas à satisfaire 10%. Donc, ça, veut dire, ça veut dire que non seulement les concurrents n'ont pas des produits aussi compétitifs comme, comme que les nôtres, ils n'ont pas des produits moins coûteux, comme les nôtres, mais en plus de ça, ils ne parviennent pas à satisfaire toute la demande. Donc, donc, donc de manière mécanique, on a un marché sur lequel, sans effort, on va trouver nos replaces. Sans trop d'efforts, sans avoir à bagarrer, sans avoir à subir euh, euh, euh, euh, la, la guerre, les représailles des concurrents, on va rapidement et efficacement s'insérer et se faire... Et, et, et, et, et se faire de bons résultats commerciaux, de bons résultats financiers sur ce projet. Donc, c'est vraiment important pour vous euh, euh, de comprendre, de comprendre ces éléments-là et de voir que cela montre que ce projet a de la perspective ce projet a de l'avenir. Et à partir du moment où vous avez compris que ce projet a de l'avenir, les 5 millions d'objectifs de, de, de part que vous vous fixez, ce n'est pas dans l'avenir que vous devez avoir ça. C'est maintenant que vous devez avoir ça. Parce que je suis convaincu que d'ici deux mois, d'ici deux mois, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on va passer à l'étape 4. Et à l'étape 4, la valeur des parts va encore devenir plus chère la quantité de parts que vous aurez sera moins coûteuse, il y aura un peu moins de promotion, bref, les avantages vont de plus en plus diminuer. Donc, c'est maintenant que vous devez maintenant que vous devez profiter, profiter de, de ce maintenant que vous devez profiter de ce projet. Et puis, n'oubliez pas quel est l'avenir même de ce projet. Comprenez bien, notre agent va servir à construire un centre d'ingénierie. L'objectif de ce centre d'ingénierie, c'est de créer des systèmes divers de diagnostic de différents problèmes de santé, pas seulement pour les diabétiques. Le projet sur les diabétiques, c'est le premier projet, mais il y aura d'autres projets. Il pourra avoir, par exemple, des projets sur le diabète, euh, euh, euh, sur. Euh, sur euh, euh, les maladies cardiaques, cardiovasculaires, les, les projets sur les maladies du rein, sur les maladies du foie, sur les maladies du cerveau, etc., etc., etc. Donc, vous comprenez que, non seulement on rentre avec le premier projet sur un marché porteur, mais notre projet à la base a énormément de perspectives d'évolution, des perspectives de transformation des perspectives de mutation qui soient telles que tout cela nous montre que qu'on a un bel avenir commercial devant nous, on a un bel avenir, on a un bel avenir financier devant nous. donc Et du coup, vous devez vous sentir encouragé à maximiser vos parts maintenant. Vous devez vous sentir encouragé à, à, à, à bâtir votre stratégie, à vous fixer de grosses ambitions. En termes de parts, parce que vous avez vu, il y aura 10 milliards de parts qui vont être mises en vente. Pour lever les 40 millions, il faut que euh, euh, euh, vous, vous, vous preniez votre part du gâteau parmi les 50, parmi les 10 milliards de parts qui vont être mises en vente aux investisseurs. Il faut que vous preniez votre part de gâteau. Nous sommes aujourd'hui rendus à l'étape 3. Nous sommes encore au premier stade du projet. Vous savez, je vous expliquais la fois dernière qu'il y aura trois stades. Nous sommes au, au, à l'étape 3. Euh, le projet aura 17 étapes. Il nous reste encore quatre étapes pour finir ce premier stade. Et ce premier stade, l'objectif, c'est d'arriver à créer de manière touchable, de manière, voilà, de créer le prototype de manière à ce qu'on pourra le voir. Hein, voilà. Et c'est aussi l'occasion où L'entreprise s'appuie beaucoup plus sur les investisseurs particuliers que nous sommes pour pouvoir lever ses premiers fonds. Ces premiers fonds qu'elle va lever, va lui donner la possibilité de faire des premières réalisations et avec ces premières réalisations, elle ira, elle ira donc chercher les gros investisseurs. Et lorsqu'elle va amener les gros investisseurs, qu'est-ce qui va se passer? Les parts vont devenir davantage plus chères les conditions vont devenir davantage beaucoup plus serrées. Pourquoi Parce que sur cela-bas, des réalisations qu'elle aura, les gros investisseurs seront convaincus, vont mettre beaucoup d'argent. Donc, vous comprenez qu'à la vérité, euh, euh, Rodrigue, le meilleur moment pour atteindre tes 5 millions, c'est dans, dans cette étape-ci, c'est dans les prochaines étapes. Dès que tu capitalises bien l'étape 3, et, et l'étape 4, l'étape 5, vraiment avant qu'on arrive à l'étape 7, il faut que tu aies bouclé tes 5 millions. Et ça, c'est à toi de bâtir ta stratégie maintenant, c'est à toi de, de, de t'organiser maintenant, Hugues. Hugues, c'est à toi de t'organiser maintenant pour pouvoir profiter parce que dans les prochaines étapes-là, en vérité, ça va aller très vite. Les gros poissons vont ancrer, les pas vont devenir beaucoup plus chers, les conditions vont devenir beaucoup plus rigoureuses. Ne soyez pas surpris que dans les prochaines étapes, qu des, que les pas commencent peut-être à, à partir de 1 000 à partir de 2 000 bref, les choses vont davantage se compliquer. Donc, c'est maintenant que c'est facile de se faire le maximum de parts. C'est maintenant que c'est facile de se positionner et de se donner la possibilité de profiter de ses perspectives financières, telles que vous pouvez les voir à, à, à, à sur l'écran. L'entreprise va reverser à ses investisseurs 50 de ses bénéfices. 50 de ses bénéfices vont être reversés aux investisseurs. Les autres 50 probablement vont être remis comme capacité d'autofinancement du projet pour rendre le projet projet fort fort. Et comme je vous vous le tantôt tantôt, la croissance du marché marché forte tous Tous les ans, le marché le marché, marché marché, à à la la la la d la demande, la quantité de clients qui veulent le produit, augmenter d d'environ là peut peut s'appliquer sur taux-là peut à s'appliquer sur nos gangs. cest à dire que on peut se dire que chaque année, on pourrait vraiment, c'est des perspectives. Ne ne soyez pas fixés dessus, c on pourrait penser que tous les années, tous les années, nos gains pourraient, pourraient augmenter de 30%. Du moins, c'est des indications, ce ne pas des chiffres calés-calés, c'est calés, juste des indications. Donc, euh, prenez-les comme telles sans euh, forcément faire une fixation dessus. Donc, voilà, positionnons-nous, positionnons-nous, euh, euh, allons-y rapidement, euh, euh, prenons les meilleurs packs. Je vous avoue, comme je le disais la fois dernière, j'ai souffert de voir les packs de 100 dollars, les packs de 250 dollars que la compagnie a lancés. C'est vrai, elle veut donner la chance à tout le monde, mais je dis, les packs de 100 dollars ne vont vous amener nulle part. Nulle part, je vous assure. Vous n'allez rien faire avec les packs de 100 dollars. Les packs de 200 dollars, vous n'allez rien faire avec ça. Les packs de 500 dollars, je vous assure, c'est pin-note, c'est rien. Si vous n'avez pas investi dans ce projet, prenez au moins le pack de 1 000 Commencez au moins avec le pack de 1 000 Mais je dis à quelqu'un, au lieu de commencer avec le pack de 1 000 que tu vas payer en 20 mensualités à hauteur de 50 par mois, prends plutôt un pack de, euh, de 1 500 et tu paieras les mêmes 50 mais en 30 mois. En 30 mensualités, 50 c'est 35 000 francs environ. Donc, Voilà. Prenons des packs de 1 000 1 500 2 000 3 000 5 000 même. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Bref, de toutes les façons, voyez ce qui est possible selon vos, vos, vos moyens, mais surtout, dites-vous bien une chose, la compagnie a besoin de cet argent. Ça veut dire qu'au moment où vous avez pris un package, il est important tous les mois d'honorer à vos engagements. Parce que lorsque vous prenez des packs, L'entreprise, dans ses prévisions, se dit que, OK, il y a euh, Sylvestre qui a pris un pack de 1 000 dollars, il paye 50 dollars, donc le mois prochain, les 50 dollars de Sylvestre vont entrer, les 50 dollars de Hugues, les 100 dollars de Gédéon, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout cela que la compagnie fait comme prévision financière pour pouvoir réaliser ses travaux. Donc, lorsqu'on ne suit pas, on ne fait pas nos paiements. Ça met en difficulté la compagnie, ça met en difficulté le projet et par ricochet, ça nous met nous-mêmes en difficulté dans, euh, euh, dans les perspectives ou dans la durée. C'est pour ça que des fois, vous allez voir un projet qui n'avait besoin que de deux ans ou de trois ans pour rapidement exploser, va prendre un peu plus un temps. Pas parce que la compagnie n'a pas voulu non, mais parce que les investisseurs n'ont pas compris, n'ont pas joué le jeu. Mais je sais que ce soir... Élie, vous avez compris comment ça marche, comment ça se passe, comment ça se passe. Félicité, vous avez compris et vous allez véritablement intégrer ça euh, dans vos stratégies. Vous allez, vous allez euh, prendre cela en compte. Donc, voilà ce que je voulais euh, euh, partager avec vous ce soir. On a passé, je vous le dis encore une fois de plus, euh, ce n'est pas de gros... Un merveilleux moment tout à l'heure, une réunion stratégique avec notre fondateur et tous les partenaires nationaux des différents pays, France, Espagne, Russie, Togo, Bénin, bref, Algérie, Maroc on a passé euh, Haïti, bref, on a passé un excellent moment tout à l'heure de partage, d'échange sur les perspectives de 2023 et qu'est-ce qui va être fait. C'était très riche, et je vous promets que durant cette année, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de surprises. Donc, je vous en prie, soyez fidèles à ces moments-ci, euh, lisez ce que nous diffusons dans les forums, abonnez-vous à la page Facebook et euh, voilà, soyez connectés avec nous vous allez avoir beaucoup de surprises et des choses. Donc, du coup, voilà, merci à vous tous hein, d'avoir, de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions Si oui, je vous donne la possibilité, je m'avais ouvert le micro pour vous donner la possibilité à vous tous de pouvoir euh, poser des questions. Est-ce que vous avez des questions Si oui, ouvrez votre micro et posez la question. Euh, ça nous fera cinq minutes, puis on se séparera. Il sera donc 21 h ici au Cameroun. Est-ce que vous avez des questions? Que bonsoir? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Sylvestre, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux, euh, que tu peux euh, augmenter le volume? On parle un peu plus à haute voix, on ne t'entend pas. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Sylvestre, on ne t'entend pas du tout. Hein? Oh, moi, je vous entends parfaitement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a un problème bonsoir, de son bonsoir. chez Sylvestre. Donc, ça bonsoir, se voit bonsoir. que son bonsoir. micro est ouvert, bonsoir. mais on ne. Je ne l'entends pas. Rodrigue, bonsoir. bonsoir, tu veux dire quelque chose Je l'entends, je l'entends très bien. Bonsoir, bonsoir, là, bonsoir, bonsoir. Là, attends, attendez. Je vais voir, hein, parce que là, même, même euh, Rodrigue, là, je ne l'entends plus. Attendez, je vais gérer ça autrement. OK, super. Là, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. OK. Là, maintenant, c'est bon. D'accord. OK. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir Big Leader. Bonsoir Sylvestre, bonsoir. Oui, oui. comment vous allez Grâce à Dieu, je vais super bien, merci. Ok, super bien, je vais bien aussi. J'aimerais savoir quelque chose. Moi, je suis rentré à l'étape 2 du, du projet. Il a pris un pack de 1500. Est-ce que, à la longue, par exemple, si je finis de payer, par exemple, jusqu'à l'étape 10, je vais toujours conserver l'étape 3, les avantages de l'étape 3, ou bien c'est carrément l'étape 10 encore, il y a un autre pack Tu vas conserver les avantages de l'étape 3 ou de l'étape mmh. 2, si avant la fin de ton pack, tu prends un autre pack. Donc, Ce que je te conseille, c'est que ne laisse pas que ton pack finisse complètement. Tu comprends Mais mmh. mmh. la dernière échéance, avant de payer la dernière part, mmh. souscrire un autre pack. Okay. Voilà. OK. Là, tu vas garder les avantages de, de, de, de, okay. de l'étape 2. OK, ça compris. Voilà, OK, merci bien. Voilà. C'était voilà. ça ma préoccupation. OK. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Sylvestre, Merci d'être là ce soir. Quelqu'un d'autre a une question? Euh, Quelqu'un d'autre a une question? Roger, tu, tu, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Non, déjà, je disais juste que je l'entendais. OK, OK. Ah, voilà. Non, c'est moi bon qui avais un problème de microphone. Voilà, c'est moi bon qui avais un problème de microphone. Exactement. Voilà, voilà c'est bon, ça, ça s'est résolu. Mais maintenant, j'ai quand même une question. Oui, oui, vas-y. Euh, tout à l'heure, j'ai entendu développer euh, la collecte des fonds, c'est pour construire le bureau d'études ou bien c'est juste pour développer le, le, le prototype. Je, je, là, je n'avais pas bien compris. Voilà, c'est tout ça ensemble. Okay. Construire le bureau d'études, le centre d'ingénierie. Okay. Mais une partie des fonds va permettre aux ingénieurs aussi de développer de produits, de, de, de développer de. Bref, de produits. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est tout ce package-là qui est financé par le projet. OK. Voilà. Donc, euh, si on est sur. On est sur. Euh, bon, on part en moyenne sur 50 de projets, j'imagine. Oui. Alors, 50 oui. de, de projets avec un chantier. OK, d'accord. Donc, donc certainement, l'équipe doit être en train de chercher un espace où implanter, implanter, le centre. Tout à fait, tout à fait, exactement. On aura, on aura, dans les prochaines semaines, on aura dans les prochaines semaines le le fondateur nous l'a passé comme message. On aura dans les prochaines semaines le lieu exact où le centre va être développé, le lieu exact okay. à, à, en Russie où le centre va être développé. On aura les lieux. D'accord, super, merci. Fantastique, fantastique. Quelqu'un d'autre a une question, a une intervention? Joël, ça a été clair? <rire> Eli, ça a été clair pour vous ce soir? Félicité, ça a été clair pour vous? Ça a été clair pour moi, Eli. Fantastique, fantastique. Euh, Konate, est-ce que ça a été clair aussi? Alors, je voudrais, pour terminer, pour terminer, je voudrais profiter pour vous dire que ce projet est en train de se mettre en place et nous avons besoin des partenaires. J'ai besoin des partenaires, nous avons besoin des partenaires. Donc, si vous êtes, si vous connaissez des personnes, dans, que passe pas, pas forcément au Cameroun, mais dans vos différents pays avec qui nous pouvons travailler, n'hésitez pas de nous mettre en contact. Nous avons la possibilité de leur faire profiter des avantages particuliers en tant que partenaires nationaux, à, à, à plaider, à les, accompagner, à, plaider à, à, à les accompagner, à les aider à se développer et avoir un statut particulier dans leur pays. Nous avons une certaine position, euh, en tant que partenaires nationaux, une certaine position privilégiée auprès du fondateur et en tant que tel, nous avons la possibilité euh, euh, d'aider certains d'entre vous parce que vous savez, ce projet, il est au départ. Il est, au, il est à ses débuts, mais c'est maintenant que vous pouvez vous pouvez vous positionner. Donc, si vous voulez devenir partenaire, si vous connaissez des gens qui veulent devenir partenaire, n'hésitez pas. Laura, est-ce que tu peux mettre nos contacts, nos contacts, euh, ton contact dans le, dans le forum Tu peux mettre ton contact dans le forum. Vous pouvez nous contacter, euh, vous, nous, vous pouvez nous contacter dans le, qu'on échange sur les modalités. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore membres. Voilà. Mais si vous êtes déjà membre, il n'y a pas de souci, c'est bien, c'est bon. Et nous sommes disponibles, bien que vous soyez membre, à vous aider, à vous développer, quel que soit où vous êtes, euh, euh, vous êtes dans le dans, dans, dans, dans ce pays ou dans un autre. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Je, je, je vois notre marraine, notre marraine Barbara, qui est toujours là, l'assistante de notre superviseur, Gilles Weber. Merci beaucoup, Barbara, notre marraine d'être toujours là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour partager avec nous la pluralité des informations. Salutations à notre superviseur Gilles, qui, certainement, comme je le connais, est plongé dans le boulot. C'est parti pour 2h à 3h du matin euh, de travail. <rire> Courage à toi, grand superviseur. Merci à vous tous d'être restés, euh, restés connectés. <rire> voilà. Ah, ok, voilà. Merci beaucoup, Marine. Tu es à, à, à Gagno, en Côte d'Ivoire. Bon, euh, bon séjour là-bas. Euh, on se retrouvera certainement en fin de mois prochain pour passer d'excellents moments ensemble là-bas. À, à, à, à, à. En Côte d'Ivoire, à Bidja, à Gagnon et tout. Voilà, bonsoir à mon ami, à mon frère Gédéon qui est encore là, toujours là, malgré ses multiples occupations. Konate, merci d'être resté, de nous avoir suivis. Notre prochain rendez-vous, ce sera mercredi, mercredi prochain, lorsqu'il sera 20. Sylvestre, bonsoir, bonsoir à vous tous. Merci beaucoup, Elie, bonsoir, félicité, bonne soirée à vous. Ciao, ciao à vous tous et à mercredi prochain à mercredi prochain pour notre prochaine rencontre. Merci, bonsoir, ciao, ciao.